Pourquoi les grenouilles ont une longue langue Il était une fois une grenouille qui s'appelait Marie-Charlotte. Cette grenouille vivait dans un étang. Elle était toute verte. Elle avait une langue toute rouge, petite et collante. Un jour, la grenouille vit une mouche. « Petite mouche, attention, je vais te manger !» dit la grenouille. « Non, je suis gentille, tu ne peux pas me manger !» répondit la mouche. La grenouille essaya d'attraper cette mouche. Et paf, c'est sur une pierre que se colla sa langue. Voilà qu'arriva un crocodile. « Je vais te tirer par le dos !» proposa le crocodile. « Mais non Je n'ai absolument pas besoin d'aide !» cria la grenouille. Mais le crocodile ne l'écouta pas et tira Marie-Charlotte par le dos. Il tira et tira. La langue de la grenouille devint alors longue, longue, longue et, brusquement, se décolla de la pierre. C'est depuis ce jour-là que les grenouilles ont une longue langue et qu'elles peuvent attraper les mouches. Comenus Reggio 2011-2013, porté par la région autonome de la Vallée d'Ost,